Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Alors on va regarder les histoires dessous parce que je sais que vous posez beaucoup de questions à ce sujet, sachant que qu'effectivement bah, l'euro se casse la figure, l'inflation euh, augmente. Euh, bientôt on va devoir acheter une baguette de pain avec un billet de 50 euros, enfin j'exagère à peine, non hein. Moi j'ai vu aussi les prix chez les discounts, hein, chez mes courses, chez Lidl par exemple, bah oui, c'est quand même une différence, alors que je n'ai pas forcément acheté plus, hein, même si les, les ados que j'ai à la maison mangent énormément. Mais enfin bref, j'ai pas acheté d comment dire différen, différemment, et pourtant je vois que oui, je paye plus. Donc bon, voilà. Donc il y a vraiment un, un souci. Bon, ça, j'avais prévu ça en astrologie, c'était ressorti. Alors, je sais pas si ça a pu aider les gens qui avaient regardé ma vidéo. J'avais sorti ça le euh, 1er janvier. Je ne pas sûr, hein, parce que on prend pas forcément euh, euh, au sérieux les prévisions astrologiques. Mais enfin, l'astrologie, c'est quand même plus fiable que la voyance, je dois dire. Hein. Il y avait bien les questions d'inflation, euh, de, de crash et de scandale aussi. C'était le Mac machin que j'avais sorti. Bon, et c'était vers le mois de mars et c'est... Vraiment à partir effectivement de, du mois de mars que les choses ont commencé à aller mal, c'est vrai. Ok, donc les questions que vous posez, c'est euh, au niveau de l'épargne. Bon, bah l'épargne, de toute façon, elle va perdre de la valeur euh, du fait de, de, de la perte de valeur de l'euro, donc c'est sûr. Alors, vous m'avez demandé s'il fallait sortir l'épargne de, de votre compte alors je pense pas que le, les banques vont aller ponctionner, normalement non. Hein. Je crois que c'est à partir euh, de 100 000 euros ou un truc comme ça. Donc, ça va vraiment, vous avez vraiment une grosse épargne. Il me semble qu'ils peuvent, ils ont, ils ont droit de se servir. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a aussi le fait que si vous avez trop d'argent en banque, euh, bah, vous payez en fait un, un pourcentage à la banque. C'est le monde à l'envers, mais enfin bon. Donc ne laissez pas trop d'argent, c'est vrai. Mais enfin pour les épargnes, on va dire. Euh, traditionnel, pas donner de montant, mais enfin bon, on va dire moins de 100 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il faut sortir son argent de la banque On va regarder un peu. Si je peux vous donner un conseil, sachant que je ne suis pas conseiller financier, même si j'ai fait euh, des, des études à ce niveau-là. Alors, il va y avoir des, de la justice. Donc, il va y avoir des lois. Donc, attention, ils vont nous sortir des trucs. On va regarder ce que c'est par rapport à l'épargne. Si Donc, les lois qui vont sortir peuvent mettre votre épargne en danger autre qu'avec la, la, la baisse de valeur de l'euro. Hein. Donc, il y a des choses qui sont bloquées. Et là, on met des choses en route, quelque part. Donc, blocage et initiative, en gros. C'est un peu ça. Hein. Ouais, d'accord. Je dirais que pour l'instant, ils ne savent pas trop quoi faire. Hein. Mais qu'ensuite, il va y avoir des mesures qui vont être prises. Donc, on va voir. Alors, par rapport à l'épargne... Qu'est-ce que je pourrais avoir comme information Bon, là, il y a bien des choses à faire. C'est un peu les oppositions, cette carte-là, normalement. C'est aussi le fait, en fait, de faire preuve de courage, parce que... Euh, faire preuve de calme et de courage, parce que les choses vont être difficiles. C'est ça, en fait, le 7 de bâton. C'est les, les, les problèmes à venir. Bon. Ouais, 9 de bâton, c'est courage, encore une fois, un hein, courage nécessaire et persévérance. Ouais. ouais, donc il y a des choses vraiment qui ne vont pas être faciles, qui vont arriver. Vous voyez le jugement Donc euh, c'est, On avait la loi de tout à l'heure, et là, on a le jugement. Donc, il y a bien des choses qui vont être annoncées et qui vont générer du stress. C'est le recul nécessaire, ça, mais c'est aussi le fardeau. Donc, on va avoir des communications, très certainement, de la part des banques, à mon avis, hein, puisque je suis sur l'épargne. Euh... Mais ça ne va pas être de bonnes nouvelles. Bon. Alors, un fardeau, ça me fait penser aussi que les taux d'intérêt vont réaugmenter. Bon, bah ben là, c'est pas évident hein, quand on voit les cartes. C'est pour ça qu'il y a le fardeau. Donc, ça veut dire que les gens qui ont des crédits... Alors, attention si vous avez négocié euh, vos crédits euh, sans avoir fixé le taux d'intérêt, hein, parce qu'on peut faire ça. Hein. C'est-à-dire quand on a un crédit à payer, mettons, sur 20 ans... Bah, euh, généralement, quand il y a une baisse des taux d'intérêt, la, la banque vous donne le, la possibilité de renégocier votre crédit et de fixer donc, le taux d'intérêt qui est bas pour encore un certain nombre d'années. Bon, Ça, c'est bien parce que même si le taux d'intérêt augmente, bah, vous ne payerez pas plus au niveau du crédit. Mais si vous n'en avez pas profité, si vous avez laissé passer l'opportunité de voilà de, de profiter des, des taux d'intérêt qui sont bas, sachez que ici, il risque d'être augmenté et que du coup, ça risque de peser sur vos épaules. C'est vraiment ça. Donc là, je parle plutôt en fait des crédits plutôt que de l'épargne. Mais enfin bon, il y, y a déjà une première information qui vient de me venir en tête là. Alors au niveau de l'épargne, ouais, bah écoutez, euh, regardez, c'est le pendu. Hein. Bof, hein. Bof, bof. Mais moi, je ne suis même pas sûre que on vous, vous avez encore la possibilité de retirer votre épargne. Je me demande, hein. il y avait un, euh, un de mes consultants que je salue ici qui m'avait dit que justement, lui, il avait retiré son, son argent de la banque, et que le banquier lui avait dit euh, que c'était le dernier qui était autorisé à retirer euh, ses sous. Après, la banque n'autorisait plus. Et c'était déjà il y a, je ne sais plus, il y a plus d'un mois de ça, hein, il me semble. Donc moi, j'ai peur que c'est déjà trop tard, en fait, pour retirer votre argent. Que la banque risque de vous dire euh, non. Ou alors, pas au-delà d'un certain montant. Hein. Il y a quelque chose là. Donc je pense pas que vous pourrez retirer 100% de votre épargne. Bah, donc là, j'ai déjà la réponse, si vous voulez. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Parce que si tout le monde retire l'épargne de la banque, bah, la banque, euh, elle crache, quoi. Hein. Et les, les, les banques travaillent avec votre argent euh, sur votre épargne. Hein. Ils, le, ils vous le disent pas, mais ils le font, si vous voulez. Et donc, ils ont besoin d'avoir de certaines réserves. Donc pour moi, l'épargne, vous vous le direz si vous essayez de le faire, alors, peut-être pas pour toutes les banques, mais je ne serais pas étonnée que l'épargne soit déjà bloquée à un moment donné, que vous ne puissiez pas aller euh, à la banque et retirer. Si vous avez, mettons, n'importe quoi, mettons, vous ayez 5 000 euros, mettons, vous ne pouvez pas les retirer. À mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. OK. Donc là, non. Alors, c'est pas qu'elle est en danger, si vous voulez, mais c'est qu'elle est, qu est euh, éventuellement bloquée, là. Elle est dans une impasse, donc elle est bloquée. D'accord Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ben oui, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut faire Je ne suis pas conseiller financier, hein, ce n'est pas évident. Hein. Éventuellement, je dirais bien retirer ce que vous pouvez, et puis investissez ailleurs. Ouais. Ou alors, euh, si vous ne voulez pas retirer du cash, transformer votre, votre épargne. Et ça, ça peut être quelque chose d'intelligent. Par exemple... Alors, oui, alors un exemple, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vous raconte. C'est, mettons, on va, on va considérer toujours ces 5 000, 5 000 euros, d'accord Bon, vous avez votre épargne, et puis vous voulez en faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Bon, l'or, apparemment, ce n'est plus la peine, parce qu'on m'a dit que l'or, le, le cours, il avait explosé. Donc là, vous pouvez le faire encore, évidemment. Hein, mais bon, c'est peut-être presque trop tard. Par contre, moi, ce que je ferais, si j'étais à votre place, c'est que vous investirez dans des actions. Parce qu'il y aura toujours des actions qui vont, qui vont fonctionner. D'accord On va regarder. Alors, est-ce que ça vaut le coup de transformer l'épargne en action Sachant qu'encore une fois, il y a des branches qui fonctionneront toujours. Hein, J'en ai discuté avec quelqu'un encore aujourd'hui. Il y a des branches qui fonctionneront toujours. Le L'eau, vous savez bien qu'on va avoir un problème d'eau. Le bois, donc investir dans le bois. Investir dans les plantations, dans les céréales, dans les cultures. Enfin bref, parce qu'on aura besoin de manger, on aura besoin de boire. Vous voyez, vous pouvez raisonner comme ça. Euh, les énergies renouvelables très certainement enfin euh, bon chercher un peu quoi il doit il doit y avoir euh, des toujours des branches qui fonctionneront quoi qu'il arrive hein? bon. alors les actions on va regarder si ça peut être intelligent si ça peut vous donner une porte de sortie donc là vous voyez on quitte quelque chose pour aller vers autre chose et là c'est pareil euh, alors maintenant ça c'est la carte du déménagement mais enfin bon oui on peut effectivement déménager son épargne pour le, la mettre ailleurs oui pour la transformer. Hein, mais là, c'est vraiment, on abandonne, hop, et nouveau départ. Donc, a priori, oui. Le jeu me dit que ça pourrait être effectivement une solution. Ce sont que des petits, euh, des petits conseils, mais encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, d'accord Bon, Mais ça a l'air de tenir la route, ce que je vous dis selon les cartes. Ouais, vous voyez, regardez, là, on a vraiment transformation. Bon, là, c'est clair que si vous ne faites rien, votre argent, il va, vous voyez, on le vole. Alors, quand je dis voler, ça veut dire que c'est une perte de valeur. Hein. Là, vous y vraiment, vous y perdez. Donc, ici, vous voyez, là, l'artisan, il est content. Il fait des choses. Et là, c'est un peu un succès. Donc, un succès qui passe par une transformation radicale. Hein. Donc, on fait table rase et on et on fait autre chose. Donc, ça voudrait bien dire qu'il y a des transformations à faire pour éviter justement la, la perte et le vol. Donc là, c'est vraiment mettre des choses en route. Hein. C'est un peu amélioration, déplacement, mais c'est amélioration. Donc, pour, je reprends. Pour éviter que votre épargne ne fonde du fait, euh, d'une part, que vous ne pouvez pas retirer tout. Parce que les banques, ils vont, ils vont dire euh, non, mais ça va, quoi, on ne peut pas. Voilà, donc interdiction. Et pour éviter que euh, votre, votre épargne pardon, perde de la valeur du fait de... De, de, de la perte de, de valeur de l'euro, eh bien il est nécessaire de pour avoir le succès de changer des choses. Table rase là, la mort, on transforme, hein, c'est clair. Hein. Il y a une transformation vraiment importante. Et là, il faut mettre en place des nouvelles choses. Donc là, c'est un peu, c'est pas l'initiative, mais enfin c'est quand même un petit peu améliorer les choses, euh, voilà, pour améliorer les choses. Donc faut se bouger quoi, j'ai envie de dire. Alors, la lune. Ouais, donc, il y a vraiment beaucoup d'instabilité. Donc, ça voudrait dire aussi que faites attention, évidemment, au niveau des actions, à ne pas investir dans n'importe quoi parce que le marché l'est mouvant, forcément. Mais encore une fois, il y a des secteurs qui fonctionnent. Il faut juste connaître, euh, savoir lesquels. Vous voyez, regardez, là, à la fin, c'est quand même « veut réaliser ». Donc, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir, éventuellement, peut-être avoir une carte de quel domaine alors, Je ne sais pas si je pourrais l'avoir avec le jeu. On va, on va voir, éventuellement, dans quel domaine il faudra investir. La route de fortune. Bah, justement, tiens. <rire> La route fortune. Donc, ça, c'est bien les changements. Donc, il me parle bien de changement, effectivement. Alors, ça fait penser aussi aux diversifications. D'accord Donc, diversifier vos actions, votre portefeuille d'actions. Euh, alors, je n'ai pas encore le domaine. je n'ai pas le domaine. Ouais. Je n'ai pas le domaine là-dessus. Là-dessus, je vais en avoir une autre. Alors, il y a le domaine médical. Ça fait penser à ça, d'une part. Et aussi le fait qu'il faut s'adresser à des gens qui se font spécialiser. Je vous dis, je ne suis pas conseiller financier. Donc, demander à des spécialistes. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait, fait penser aussi au domaine médical. Bah oui, bah, oui c'est vrai. Parce qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être malades, malheureusement. Donc, c'est vrai que tout ce qui est euh, ballot, enfin, euh, bon on va le dire dans le bon sens, un hein, labo, tout ce qui est euh, appareils euh, médicaux, euh, que sais-je hein. On va pas parler des, des pic-pics, hein. Mais enfin, moi, je suis sûre que le, le, le patron de Pfi, euh, bon bah, il a fait fortune, hein, voilà. Bon, bah, on le sait. Enfin, je, dé je vous déconseillerais quand même d'investir dans ces produits, n'est-ce pas Ce serait immoral. Hein on va pas le rendre encore plus riche. Mais bon, il y a d'autres choses médicales dans lesquelles vous pouvez investir, puisque ça sort. Oui. Alors, dans quoi d'autre donc, la justice. Alors, la justice. Ouais, il va y avoir des lois qui vont passer. Alors, il ne m'a pas donné le domaine d'investissement. Ah, ce n'est pas évident avec ce jeu-là. On va essayer de voir avec le Dixit. Tiens. Mais là, il me dit vraiment qu'il y, y a des lois qui vont passer. C'est sûr. Bon. Donc, oui. Oui. Euh, investissez euh, dans d'autres choses. Hein. Ne laissez pas vous sous-dormir. Sinon pour avoir un conseil dans quoi investir au niveau, éventuellement, des branches. Et puis après, je vous laisserai faire vos recherches. Hein. C'est à chacun, évidemment, de réfléchir et d'être libre. Mais on va regarder ce qui sort. par curiosité. Voilà. Alors, le bateau. Alors, est-ce que ça peut montrer le bois, par exemple Ou c'est simplement un avertissement Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Euh il peut, on peut interpréter cette carte-là différemment. On peut montrer aussi qu'il ne faudra pas être guidé par le cœur dans vos investissements, par exemple. Il faudra vraiment faire intervenir la raison plutôt que vos affinités pour telle ou telle chose. Ouais, ça peut être ça. Et là. Alors là, je suis le crocodile. Ouais, bof, ça ne m'aide pas beaucoup. Hein. Ça, en fait, c'est pas ça. Ça me dit simplement que tout ça s'est voulu par les mauvais. Ouais, Attendez. Non, c'est pas ça que ça me dit. C'est un avertissement. Vous voyez Je corrige ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais peut-être pas vous trouver la bonne branche dans laquelle investir. Hein. Non, là, il me dit qu'en fait, les mauvais, ici, font exprès de tout casser. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, les histoires de sous, c'est fait exprès. Ouais. Donc, je ne vais pas avoir la, la réponse. Est-ce que je peux avoir un conseil ou pas Donc, il y a vraiment un danger, hein. Ouais, non, c'est toujours pareil, c'est toujours, euh, toujours un avertissement, hein. on libère quelque chose de maléfique, mais on le libère au loin. Alors, attendez, on le libère au loin, on le relâche dans la nature, donc on éloigne le danger, ouais, donc c'est ça. Donc, éloigner le danger, oui, c'est plutôt ça, en fait. Éloigner le danger, donc c'est bien encore un conseil. Et décidez par vous-même. Bon, j'aurais pas de conseil, hein. le jeu me dit que, en fait, c'est à vous de décider, bon. Là, voilà, vous êtes aux commandes. Et alors, le seul conseil quand même sur la carte, c'est diversifier votre portefeuille. Il faut que ce soit un peu mondial. voilà. Hein. Donc, euh, des, des actions un peu dans, euh, en relation aussi avec l'étranger. Mais c'est vous qui êtes aux commandes. Ben, vous allez trouver de toute façon. Ben. Je vous ai déjà donné quelques indications. Si vous ne le faites pas, bon, on, je vous en ai déjà dit, hein, si vous ne le faites pas, ben, ce qui va se passer, c'est que bof... Ça va être vol et perte, hein, très certainement. Bon, bah, lui, il est toujours à la manœuvre, ces hein, Caligula. Bon, OK. Ah, il y a le temps qui lui est compté, là. Attendez, on va regarder ce qu'il veut nous dire, le jeu. Il y a autre chose qui sort, là. Là, il y a les idées. OK. Ouais. Alors, c'est quoi, cette histoire Pourquoi il sort dans l'histoire Ah, oui alors ah non, c'est un autre avertissement qui touche les enfants, là. C'est autre chose. Hein. Le jeu me, me dit autre chose par rapport aux enfants. Je suis désolée, ça sort comme ça sort. Hein. J'étais partie sur les finances. Et là, il est en train de me dire autre chose. D'accord C'est. Parce que peut-être je viens de saisir une de ses pensées. J'en sais rien. Allez savoir. En tout cas, lui, il va avoir euh, des idées concernant les enfants. Je vous avez fait déjà un tirage sur les pic pics hein, pour les enfants. Je vous avez dit que malheureusement, euh, ça allait les toucher. Vous voyez, je le ressors ici. Et c'est encore des trucs qui vont nous faire euh, de façon cachée. Hein, les, les, les écrits, c'est en dessous l'eau. C'est sous l'eau, donc c'est caché. Mais quelque part, si on cherche, si on cherche bien sur internet, on devrait trouver ce qui est en préparation. Le je jeu demande d'aller creuser un petit peu. Donc il doit y avoir des projets de loi, ça ne m'étonnerait pas. Euh, qui sont, euh, voilà, euh, erga... pardon, j'allais dire, euh, qui sont cachés quelque part euh, sur Internet. On, on doit pouvoir les retrouver. Alors, lui, donc ça, il a un, un projet de faire du mal aux enfants. Mais alors, lui, là, il y a toujours les histoires de trahison par rapport à lui. Hein. Le temps, le temps. Alors, qu est -ce qui qu'est-ce qui lui arrive à lui Ah, bah tiens, le temps, ouais. Tiens, encore le temps. ça oh, c'est marrant. et les questions de temps en ce qui le concerne. Je ne sais pas à quel sujet. C'est comme s'il était en retard. Il était en retard. Il y a un cadeau ici. On va mettre à l'abri. Je ne sais pas ce que je suis en train de sortir là. Je sais pas. Attendez, faut que je rajoute qu en encore un truc. C'est les cadeaux, ça. Les cadeaux que l'on fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il a reçu des cadeaux pour se mettre à l'abri Est-ce que c'est des choses financières qu'il a reçues qui vont le mettre en difficulté Ah, ben oui, c'est ça. Bon, c'est les histoires de, de Corrupt. Euh, ouais, il a reçu des sous. Il a reçu des cadeaux. Alors, des gros cadeaux. <rire> Excusez-moi si je suis en train de crier, mais enfin, là, il fallait quand même que je le fasse. Il a reçu des, un énorme cadeau financier. Voilà, pour se mettre à l'abri. Je viens de le comprendre. Et ça va lui retomber dessus. Ça, ouais, En tout cas, ça va le mettre dans une situation très, très délicate. Et je ne parle pas du scandale mac-machin. Et autre chose, il y a autre chose, c'est marrant. C'est comme s'il avait vraiment envie de partir, mais en même temps, c'est comme si aussi il a une échéance. Il faut qu'il se dépêche de mettre en route encore certaines choses. Ici, il est en retard par rapport à certaines choses, et on lui a promis des cadeaux, ou en tout cas, on lui a fait un cadeau justement pour qu'il se dépêche. Vous voyez, il y a le temps de foi c'est par rapport aux enfants. Ah, Ça, c'est curieux que ça vienne de sortir comme ça. Bon, c'est une information que je vous donne en même temps, d'accord Parce que je viens de la tec je viens de la comprendre. Donc, les enfants, faites bien attention à la rentrée. Un hein, message, je vous l'avais dit. Bon. bon, sinon, pour les sous, vous avez compris. Hein. Donc, l'épargne, bah, dites-moi si vous arrivez à sortir votre épargne des banques. Mais je serais étonnée que vous y arriviez à 100%. Moi, il va y avoir un truc, là. Ça ne m'étonnerait pas que les banques mettent leur veto. Donc, transformez votre, votre épargne. Euh, plutôt dans les actions, parce que ça, euh, bon, ça a l'air d'être pas mal. Sinon, je vous conseille d'aller regarder Charles Gave, G-A-V-E, euh, G -A -V -E, pardon, qui peut euh, donner des conseils, enfin euh, bref, euh, voilà. Il fait des vidéos sur YouTube, hein, bon. Il est pas mal, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience. Hein. Donc, euh, allez écouter ses vidéos si vous voulez en savoir plus. Hein. Encore une fois, je suis pas conseiller financier, mais l'épargne bof. Sinon, je ne vois pas que les, les banques elles, aillent ponctionner. Mais bon, d'un autre côté, si elles vous empêchent de sortir votre épargne, bon, c'est pas top non plus. Hein. Sinon, il y a bien une perte de valeur. Voilà, donc petit tirage. Je vais aller en poster un autre parce que j'allais d'être en forme. Et je vais voir ce que je vais pouvoir vous dire <rire> sur un autre sujet. Voilà. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.